Les impliquer très très fort. Alors, l'hymne des femmes, on le refait effectivement. Hein, vous avez c'est une répétition. Et puis, c'est tout un symbole, cet hymne des femmes. Parce que vous savez que ce projet de réforme, mais je ne vous apprends rien, va impacter, malgré tous les mensonges qu'on entend, notamment de la ministre et de alors on nous a pollué une autre chanteur, une autre chanteuse, et puis aussi une chorégraphie. Euh, tout à l'heure, on vous propose avant de démarrer, euh, qui s'adresse à notre euh, président de la République. Alors, président de la République qui a fait une petite. Euh, ses, vous avez peut-être entendu. Et, je ne sais pas s'il perd son latin, mais en tout cas, il a perdu son anglais ces derniers temps. Et Bobby Bobby, on se roule à ce qu'il vous a dit. Alors ça lui fait mal aux oreilles des banques d'anglais. Et il faut dire qu'il faut faire un ménage en 2 pour c'était une, euh, une, une phase d'inflation de Chirac. En fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. Fait. Les médias, ils vont mettre en bureau. Je suis à 12 à la m aujourd'hui depuis le 5 décembre. Donc, il euh, faut qu'on mérite vraiment plein de fois votre de soutien. Donc, euh, nous, au niveau de l'énergie, effectivement, on est en grève depuis le 5 décembre, un peu, comme euh, beaucoup de monde. Et euh, donc, au niveau de l'énergie, on a beaucoup de coupures qui se font dans le pays. Et donc, euh, nous, pour. Euh, donc pour Auxerre, il y a eu des coupures qui ont été réalisées et revendiquées par notre fédération. Donc en l'occurrence, euh, il y a eu euh, donc, euh, la, la, la zone industrielle d'Éclairion avec euh, l'hôtel de police et des radars qui ont été coupés. Voilà allez, allez, allez. <rire> Merci en tout cas, et oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport aux 500 000 coupures de courant. Je pense que le symbole est fort. On a coupé euh, le courant à l'hôtel de police. Bon. On n'ira pas vous dénoncer, camarades. Surtout, il faudrait vous dénoncer auprès de la police il ne faudrait pas prendre puisque le courant est coupé sur le coup Il y aura une grosse journée ce jour-là. Entre aujourd'hui et le 29, il y a d'autres jours. On est plusieurs grévistes en grève depuis le 5, à tenir, à aller voir nos collègues dans les établissements, et on veut continuer, on n'a pas fait tout ça pour eux, rien. On sait très bien que la réforme des retraites, c'est pas que le problème des retraites, c'est Macron et son monde. C'est les gens qui ont de l'argent, qui sont quelques-uns, qui décident pour les autres, qui nous mettent en opposition, qui veulent jouer la division, qui veulent jouer le pourrissement, nous on veut pas, on veut pas de ce monde-là, il hein. y a eu la loi travail, il y a eu plein de choses avant, il y a les acquis du Conseil National de la Résistance qui ne sont pas des acquis, qui sont des conquis qui ont été obtenus par la lutte, c'est pas en quelques jours, c'est une vraie lutte, c'est un combat. Nous on a commencé le combat là, on ne va pas s'arrêter là, les cheminots ils n'ont pas perdu un mois de salaire. Pour rien, les enseignants qui sont en grève, les gens dans les hôpitaux, il y a des hôpitaux qui ferment, il y a des maternités qui ferment, il y a des écoles qui ferment, on peut crever, ils en ont rien à foutre. Donc on va continuer à se battre. Nous on veut continuer à se battre. Alors est-ce qu'aujourd'hui tous ensemble, on décide qu'on continue, on appelle à continuer la grève pour ceux qui peuvent, à se mettre en reconductible dès maintenant, à être nombreux le 29 et à continuer Qui est pour on ne lâche pas. Alors, tous ensemble, on y va et on continue. On ne peut pas perdre. On ne peut pas perdre cette bataille-là, parce que si on perd celle-là, ça va être très compliqué de continuer. Donc Il faut qu'on soit tous là, on est debout, on est vivant. C'est juste hein. Même si la fin de c'est important. Je suis à Pony Lambda. Vous voyez, les gens qui ont fait notre communauté, nous, dans les médias en, en tout cas, nous a rendez-vous, nous, à partir de 14h, mercredi 25 janvier, demain l'inspection académique. Parce que, on s'en va ensemble, je vous l'ai dit tout à l'heure, les tentations pour les établissements sont allumées, mais c'est toujours mieux. Moins de retraites, moins d'enseignants dans les classes, moins de services publics. Et les gens sont plus encouragés plutôt. Ça va pas. On laisse passer le cortège. du soir, bravo à vous encore d'être mobilisés, avec Solino effectivement, et et la CGT, toujours aussi déterminée. Les joueurs de ton boulot, il faut qu'on en... Sans... Je vais vous dire que c'est le Ça va. Savez-vous ce qu'il faut Pour sortir de la crise Savez-vous ce qu'il faut Faut augmenter les salaires Et donc la misère Voilà ce qu'il faut Pour conserver nos retraites Savez-vous ce qu'il faut pour Thank <laughs> you. Je sais vous avez dire qu'il y avait un le C'est pas C'est ça. C'est Yeah.